Je vous le dis avec beaucoup de solennité ce soir. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les faits à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre, oui, guerre, guerre, oui, guerre, oui, guerre, guerre, nous sommes en guerre, oui, guerre, oui, guerre, oui, guerre, nous sommes en guerre. Gracias.